Bonjour, je suis David Pichardi, professeur à l'École Normale Supérieure de Rennes et co-porteur de CyberSchool. CyberSchool, c'est une formation unique en France qui propose un niveau master et un niveau doctoral, si affinité, dans le domaine de la cybersécurité. La cybersécurité, ça peut englober des domaines très larges. Ça peut aller de l'informatique aux mathématiques, en passant par la physique. Et il s'avère que sur Rennes, on a une expertise dans tous ces domaines. L'offre de formation de Cyber School va finement s'intégrer dans la recherche des laboratoires du site notamment à travers les stages et aussi les projets de recherche et globalement avec les interventions des enseignants-chercheurs du site dans ce domaine. Cyber School, c'est un projet lauréat du plan d'investissement et d'avenir qui va permettre à cette école de proposer des bourses d'attractivité aux meilleurs étudiants mais aussi des bourses de mobilité pour nos étudiants qui pourront aller faire des stages à l'étranger dans les meilleures conditions. Notre école s'est montée au cœur d'un réseau de collaboration internationale très prestigieuse. Cela va permettre en particulier de proposer des stages à l'étranger dans les meilleures universités du domaine. Par exemple, les universités américaines comme Princeton ou le MIT sont déclarées intéressées par l'accueil de stagiaires de cette école. Notre formation va permettre de former les spécialistes de demain dans des domaines très pointus comme la cryptographie, la sécurité des systèmes, la sécurité des logiciels, la protection de la vie privée mais aussi les méthodes formelles pour prouver la correction des systèmes ou encore les domaines émergents autour de l'intelligence artificielle. À Rennes, on se trouve au cœur de la cybervallée bretonne et on bénéficie ainsi d'un vaste réseau d'entreprises spécialistes de cybersécurité. Donc on peut citer les grands groupes comme Thales, Orange ou Airbus, mais aussi des moyennes entreprises comme Amosys, et d'innombrables start-up qui grandissent dans ce domaine. Cette formation, c'est une nouvelle étape dans la volonté politique de placer la Bretagne comme l'acteur majeur en cybersécurité en France. Cela vient s'ajouter à la présence et au renforcement de la Direction Générale de l'Armement, l'implantation du COM Cyber et l'installation du pôle d'excellence cybersécurité. CyberSchool, c'est une alliance unique en France. Sur le sol rennais, nous regroupons les universités, les grandes écoles et les grands organismes de recherche en cybersécurité. Ce sont pas moins de 140 enseignants-chercheurs et chercheurs de ce domaine qui vont pouvoir participer à cette école et pas moins de 600 étudiants qui seront formés chaque année à terme. Notre ambition, c'est d'attirer à CyberSchool les meilleurs étudiants internationaux et français. Les sélections commenceront dès le printemps 2020 pour une rentrée en septembre.